On oppose un TPD, patron voyou, la préfecture, silence radio, les mépris, la maltraitance, des équités, vive de la régularisation. La LDH est une organisation qui se bat euh, depuis de très nombreuses années pour la régularisation de tous ceux et toutes celles qui vivent sur notre territoire. Les politiques qui sont menées sont des politiques racistes et xénophobes. Le projet dit d'Armanin, euh, reporté pour le moment, saucissonné plus exactement, ce sont des textes législatifs ou réglementaires, décrets ou même circulaires, qui reprendront les mesures, et notamment les mesures les plus répressives. Ce projet de loi, c'est plus d'expulsions, plus d'OQTF, plus de répression, y compris pour les étrangers qui se croient aujourd'hui en sécurité, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des titres de séjour pluriannuels, voire des titres de séjour de résidence, qui pourraient, constituer une menace à l'ordre public et qui pourrait de ce fait, sur simple décision de la préfecture, être expulsé. Pour nous, c'est totalement insupportable. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, nous a envoyé une bombe qui disait que comme un projet de loi. Nous, on le voit comme une missile, projet de loi qui a pour objectif de nous criminaliser, criminaliser tous et tous les immigrés. Son mot d'ordre à lui, le ministre de l'Intérieur, nous dit « gentil avec des gentils méchants, des méchants, méchants. ». Sauf que les, les gentils, c'est les travailleurs, les méchants, c'est l'État. Qui maintiennent les gens dans la précarité, qui maintiennent des sans-papiers sans-papiers, qui fabriquent des nouveaux sans-papiers en n'ayant pas donné les rendez-vous, qui exploitent les sans-papiers. Donc, ces projets de loi-là ne donnent pas une solution, ne donnent aucune solution à aucun immigré. C'est là pour nous enfoncer encore plus. Donc, on les condamne, on dit non. Ce sont des cartes qui seraient valables pour ces métiers-là restauration, peut-être le nettoyage en partie le BTP, ils sont intéressés par euh, une sorte de régularisation. Alors, ce n'est pas la régularisation qui permettrait d'avoir un accès à une égalité des droits totale du point de vue du droit du travail. Ce sont des cartes d'abord euh, limitées dans le temps, donc euh, les conditions de renouvellement euh, sont euh, au jour d'aujourd'hui inexistantes. Donc ça veut dire que si la personne quitte ses métiers, et donc quitte son patron pour aller vite, Bon, ça veut dire qu'il est, euh, est aux ordres du patron qui, a, qui lui permet de, voilà, parce que c'est lié au contrat de travail, en gros, c'est ça. Face à ce gouvernement, il fallait absolument euh, avoir un cadre unitaire le plus large possible. Unique contre l'immigration jetable, euh, pour une politique migratoire d'accueil, est euh, très déterminée pour convaincre que cette loi n'a que des aspects négatifs, qu'elle continue à placer les migrants d'un point de vue utilitariste. Et donc, on continuera à combattre cette loi et tous les projets du gouvernement qui vont à l'encontre de l'accueil, de la liberté de circulation et d'installation. On fait le boulot que les autres n'acceptaient pas. Et voir les, ch les chantiers Jeux Olympiques 2024, allez-y voir les matins à 7h, allez-y voir, il y a qui Il y a qui avec les marteaux piquaires Allez-y voir chez Chronopos à 4h du matin, à 2h du matin, il y a qui dans les entrepôts Nous Aujourd'hui, ce qu'on revendique, c'est la régularisation de tous les occupants des piquets de grève avec une seule preuve de travail, des titres pérennes. Pas des titres dont la durée, la validité va dépendre des patronats ou du gouvernement. Sans nous, on ne le veut pas. Pour rappeler aussi la société des Françaises et Français, que ces pays-là et ceux qui sont là-haut, ils font semblant que c'est Etienne. Non si la France est en téléphone, c'est nous la carte SIM. Sans papier, sans droit, par la loi. Sans papier, sans papier, sans papier, sans papier. Sans papier, par la loi. Sans papier, sans papier, sans papier.